Je m'appelle Delphine, je suis la cofondatrice de caribou.ch et ben, caribou c'est une initiative pour rassembler sur un marché, sur internet, différents métiers de l'alimentation. Donc, on a créé une charte qui est très exigeante. Notre objectif, c'est de travailler avec des producteurs bio, des artisans, mais aussi des petits commerçants de Genève qui, tous, mettent en avant une alimentation saine avec un savoir-faire vraiment très, très spécifique. Euh, donc chaque... Nous, ce qu'on propose, en fait, c'est euh, des outils informatiques et logistiques pour que ces produits soient accessibles dans toute la ville, à un prix qui soit aussi accessible. Euh, donc, euh, Caribou, c'est euh, un marché en ligne. Vous pouvez euh, faire vos courses, euh, acheter le, le pain du boulanger, vos légumes, vos fromages, du vin, tout ce qui constitue votre panier de la semaine et on vous livre à vélo chez vous deux fois par semaine. Donc euh, voilà pour le concept. Juste pour dire encore que quand vous achetez un produit sur Caribou, il est le même prix que chez l'artisan ou chez le commerçant. Nous ne sommes pas des revendeurs, on travaille, on est vraiment un partenaire des artisans de l'alimentation de Genève. Et pour terminer, je dirais qu'aujourd'hui, bah, il est grand temps, je pense, pour nous tous de recréer un lien entre les producteurs et le, le produit qui est derrière parce que ça fait vraiment sens pour notre planète de consommer de manière responsable et de savoir ce qu'on a dans l'assiette.